Déjà, je vous remercie de votre présence parce que euh, moi, je suis vraiment contente d'être là. Je suis contente de ce que je vais vous partager aujourd'hui parce que pour moi, c'est euh, toujours une joie de, de partager mes recherches, mes prises de conscience, mais aussi les résultats que, que j'ai eus à partir des processus que je reçois en écriture automatique et que j'applique sur moi-même. Euh, et en même temps, et en même temps, euh, je suis aussi euh, très, très honorée de vous avoir là. On est un petit groupe et c'est OK, c'est correct. et Ça me fait très plaisir. Euh, avant de commencer, donc là, le, la masterclass, elle est sur euh, les trois blocages qui vous empêchent d'avoir accès à la prospérité. Euh, comment ça va s'articuler Je vais déjà vous expliquer pourquoi est-ce que je, je vous propose euh, cette masterclass. Quelle est l'idée parce que pour moi, là, c'est vraiment le partage d'une vraie prise de conscience quant au, au blocage que je n'ai pas vu moi-même et que j'aimerais vous partager. Et si ça vous permet d'avoir euh, des pistes de transformation, alors moi, j'en serais heureuse. Et puis, j'ai un cadeau à vous faire à la fin, donc je vous en parlerai à la fin. Coach Quantique, et moi, ce, qui me, ce que j'aime vraiment dans ce métier, c'est justement de faire ce point de jonction entre euh, l'équation vibratoire dans lequel nous sommes et euh, les réalités de vie, nos réalités de vie. Euh, je me suis vraiment, euh, je pense que je suis vraiment une chercheuse et une, une, une exploratrice du terrain. Parce qu'en réalité, euh, j'ai remarqué une chose, c'est qu'on peut avoir connaissance de plein de choses, on peut avoir conscience de plein de choses. Ce qui compte pour moi, c'est le résultat. Moi, ce qui m'importe, c'est d'avoir un résultat sur quelque chose. Et euh, c'est de cette manière-là que j'axe justement euh, mon accompagnement, mes recherches et aussi la manière dont je vis ma vie. La majorité de tout ce que je propose sont souvent euh, des situations de vie que moi-même j'ai traversées, dans lesquelles il a fallu que j'explore, dans lesquelles je reçois en écriture intuitive les processus et que j'applique. Euh, sur moi-même. Donc la raison pour laquelle aujourd'hui je vous parle de ces blocages, c'est parce que ces blocages-là ont été vraiment mis en lumière euh, durant mon process, parce qu'effectivement, euh, comme Isabelle, euh, ce n'est pas la notion d'abondance surtout, euh, c'est pour ça que je parle de prospérité, parce que la prospérité, euh, c'est pour moi la, la dynamique que l'on crée dans notre entreprise. Donc, euh, et c'est ce, ce que je vous partage euh, ce soir. Euh, surtout, s'il y a quoi que ce soit, vous n'hésitez pas. Et puis, euh, je, je, je pense que le mieux, c'est que vous prenez des notes et je répondrai à toutes vos questions à la fin. D'accord euh, Alors, pourquoi la notion de la, la prospérité de mon entreprise, la réussite de mon entreprise va être un sujet phare pour moi euh, D'une part, parce que moi, je suis née à Madagascar dans une famille moyenne euh, dans laquelle j'ai vraiment grandi avec des empreintes de la restreinte financière et la peur de manquer. Euh, et donc, euh, tout naturellement, bien sûr, le désir qui va en ressortir chez moi, c'est un désir d'accéder euh, à la richesse et d'accéder à la prospérité. Donc, ça va être vraiment une ligne, un objectif de vie qui va être très important pour moi. Par ailleurs, il y a un autre élément qui va se rajouter, c'est que j'aime mon métier profondément. Euh, je me sens heureuse quand j'accompagne. Je me sens heureuse quand je suis avec vous. Je me sens heureuse de euh, créer des processus, de les tester, de les transmettre et, euh, et de vraiment euh, voir que je contribue d'une manière ou d'une autre à, à ce que la vie des gens qui viennent me voir se transforme concrètement. Et euh, ça, c'est quelque chose qui me réjouit. Mais ces deux éléments-là vont faire que in fine, la question de la richesse et de la prospérité va être vraiment au cœur de ma vie. Euh, seulement, voilà, entre ce qu'on désire, la sincérité de notre cœur à faire notre métier, il y a un moment donné, hein, véritablement, on sent que ben, là, moi en tout cas, ce métier-là, je sais qu'il est fait pour moi, j'adore le faire, je ne compte pas mes heures parce que pour moi, ce n'est pas un travail que je suis en train de faire, je suis en train de vivre de quelque chose que j'aime mais la générosité de mon cœur, mon implication, la quantité de travail que je vais donner, je vais très vite comprendre que ça ne va pas être des éléments assez suffisants pour déclencher la prospérité et la richesse. Donc tout au long, je vais avoir un parcours d'exploration où ça va être un chemin euh, où je vais courir après ma réussite professionnelle, où c'est un chemin de lutte, d'effort, je vais dépenser beaucoup d'énergie, beaucoup de temps aussi. Et puis euh, surtout, euh, la perspective de l'avenir est difficile parce que c'est difficile en fait de se projeter à un moment donné parce que quand on a conscience de l'énergie que ça demande pour obtenir la prospérité, et obtenir la, la quantité d'argent qu'on a au mois, se pose vraiment la question de se dire est-ce que je vais tenir comme ça dans le temps et est-ce que ma vie, elle sera, est-ce que ça sera ma vie jusqu'à 70 ans, comment, comment je vais faire en fait, d'autant plus que on est dans, je suis dans ce contexte en étant indépendante. Donc, moi, le, la retraite, ce n'est pas du tout d'actualité pour moi. Donc, euh, euh, cet objectif de vie qui me tient vraiment à cœur euh, va m'amener aussi à avoir des, des conséquences sur ma vie au quotidien, bien sûr. Euh, C'est que un, je ne vais pas compter le temps et l'énergie que je vais mettre à mon travail. Donc, ça va prendre énormément, énormément de place. Et, euh, et du coup, je vais tomber dans une mécanique où je vais être perfectionniste. Et je vais surveiller tous les détails pour faire quelque chose et je ne vais rien lâcher du tout. Donc, imaginez bien chaque fois que je monte un programme ou je fais quelque chose. C est, c est, c est, je me fatigue moi-même. Je suis fatiguée de comment je suis moi-même et de ma manière de faire à un moment donné, et puis, euh, et puis je vais devenir une battante, une vraie fonceuse, euh, et je vais devenir hyperactive. Et le, le truc, c'est que c'est tellement imprégné en moi que je vais qualifier ça comme un trait de caractère, euh, une personnalité, alors que c'est une conséquence d'un objectif que j'ai envie d'atteindre, dans lequel euh, <rire> l'objectif est... C'est presque est comme l'eau, c'est-à-dire que je touche, mais je n'arrive pas à la saisir au point que je me dise « Ah tiens, ça y est là, mon entreprise, elle est prospère, je suis sereine. » Non, en fait, je suis en permanence en train de courir après les clients, courir après l'argent, et je ne ressens pas cette stabilité-là qui me met dans un espace de confiance. Donc, je comprends bien aujourd'hui que être hyperactive, être fonceuse et battante est une résultante de cet espace d'insécurité qui existait déjà en moi. De, enfin, de cet objectif, en tout cas, de, de vouloir absolument euh, être dans la prospérité. Et puis, les autres conséquences, c'est que je vais vraiment avoir la hantise de ne rien faire. C'est compliqué, en fait. Euh, je vais très vite culpabiliser quand euh, je ne suis pas active et quand je ne suis pas productive. Euh, ce qui fait que je, je deviens une personne qui a de la difficulté à prendre des vacances euh, et qui prend des vacances quand je suis vraiment au bout du rouleau, quoi, au bout du bout du bout. Et comme ça, j'ai un vrai prétexte légitime de mes vacances. Donc, euh, et puis, il y a aussi des troisièmes conséquences, c'est que euh, je vais vraiment avoir une vie en dents de scie parce que je vais avoir des grandes périodes de, de créativité, d'hyperactivité et puis des grosses périodes de down où je vais être fatiguée, Il va falloir que je récupère. Donc, je ne peux pas dire que j'ai une vie qui, je peux pas dire que j'avais une vie qui était plutôt stable. On va dire que avec des, comment dire, des, des ondulations assez stables. Moi, c'était vraiment souvent dans le euh, Je sentais donc à un moment donné que j'étais prisonnière de mes ambitions, prisonnière de mon désir d'être euh, prospère et d'être riche, de vouloir être riche. Et pourtant, malgré tout, je ne pourrais pas abandonner ce projet-là. Je ne pourrais pas abandonner ce désir parce que, pour moi, ça, mon histoire a fait que ça ne peut pas être autrement. C'est vraiment quelque chose qui est important pour moi aujourd'hui et de la manière dont je peux asseoir mon assise. Mais en même, temps, en même temps, je sens quand même quelque chose au plus profond de moi que attends. si la prospérité et la richesse est quelque chose dont une personne a accès, pourquoi pas moi en fait Pourquoi pas moi Et je sens intrinsèquement en moi que je suis aussi faite pour vivre dans la richesse. Donc, je vais maintenir cet objectif et cet objectif, ce désir d être non négociable. Donc, qu'est -ce, que, qu ce que je fais? J'entame je, un travail sur moi et dans ce travail sur moi, je, auprès de thérapeutes et de coachs, parce que j'avais besoin de me faire accompagner sur ce sujet là. Euh, je me suis fait aider pour déprogrammer les blocages liés à l'argent. Donc, je pense que vous avez des, vous êtes déjà peut être passé par là les blocages liés à l'argent, les blocages inconscients liés à l'argent. Donc ça m'a amené à changer mon rapport avec l'argent, bien sûr, euh, de me sentir légitime et digne d'en recevoir. Retravailler aussi la notion de recevoir aussi, ouvrir ce, ce, cet aspect là de moi. Et puis, euh, je vais aussi euh, aller même plus loin pour travailler, euh, pour déprogrammer les pactes de fidélité liés à ma mère, liés à à ma famille par rapport à leur rapport avec l'argent, ok et puis euh, je m'intéresse très vite à la loi d'attraction pour euh, attirer l'argent à moi euh, bien sûr je vis des transformations positives ma vie change euh, d'ailleurs euh, euh, mon cabinet va, va prendre une réelle expansion et va évoluer je, je vais trouver le courage de proposer euh, euh, des produits haut de gamme, donc voilà, ça, ça, je tends vers mon rêve en fait, j'y vais, je tends vers, euh, mon, mon cabinet est actif, donc c'est super, et puis euh, j'apprends à avoir confiance en moi, je, je suis fière de mon approche, de ma façon de faire, et, et, et, et j'installe ça en moi, et en même temps, je vois aussi que ça y est, il euh, y a une, une transformation aussi, parce que j'ai... De plus en plus de personnes que j'accompagne, les gens sont satisfaits de mon accompagnement, donc c'est super. Et donc, un peu plus de fluidité. Mais malgré ces transformations positives, tout comme vous, ces blocages vont persister. Ces blocages vont rester euh, présents toujours, parce que qu'est-ce qui va se passer euh, euh, Je vais toujours culpabiliser de ne pas être active et productive. Donc, je vois bien que je n'ai pas encore dépassé ce cas. Je vois bien que quand je lance un programme, c'est un stress assez fort, en fait, dans lequel je ne peux pas, je pouvais pas lancer un programme seul. J'avais besoin d'avoir une assistante, une community manager avec moi. C'était comme si c'était une façon de jeter ma patate chaude pour qu'elle s'occupe de quelque chose que moi, je ne savais pas faire, bien sûr. J'avais tellement peur que, de l'insécurité que je m'assurais, je trouvais des stratégies comme ça pour qu'elle pour qu s'occupe des choses qui me sont compliquées. Mais bien sûr, ça ne marche pas. Et puis, euh, et puis, en parallèle, je ressens vraiment au fond de moi que je n'ai pas cette sérénité à long terme de mon, de mon cabinet. Quoi. Je me dis, euh, c'est comme si si ma présence n'est pas là, si je suis malade ou si à un moment donné, euh, là, j'ai vécu une séparation, mais c'est très difficile d'être absente à son poste. Enfin, moi, je me sentais, je voyais vraiment à quel point c'était compliqué du coup pour moi de prendre le temps de prendre soin de moi parce que j'étais tiraillée par cette culpabilité de ne pas être à mon poste, parce que j'avais cette croyance que si je n'étais pas à mon poste, ben je perdais de l'argent. En fait, tout stagner, j'avais toujours le sentiment d'avoir à tout refaire, ou à reprendre tout à zéro. D'ailleurs, quand je prends du temps libre, je, dis toujours, je disais toujours « Ah, il faut que je rattrape le temps ». Donc, à un moment donné, je me suis dit « Bon, là, euh, Armel tu peux plus continuer comme ça. Euh, je me suis dit, quel est, quel est le problème Alors, oui, j'ai pris conscience de beaucoup de choses. <rire> je connais beaucoup de choses. D'accord Ok. Je sais que je suis abondance. Je sais que je suis prospérité. Je sais que c'est ma nature profonde. D'accord Je sais que je suis fait pour être riche. C'est très bien. Je fais des pensées positives, c'est OK. Je prends du temps pour le faire, c'est d'accord. Mais en fait, malgré tout, je vois bien qu'il y a un, un, un problème dans le système. Quoi. Parce que, ce que cette prospérité que je désire, cette stabilité, elle n'est pas au rendez-vous. Et là, en fait, en assistant à un séminaire sur la neuroscience, j'entends un mot qui va être le déclencheur de, de, de toute cette démarche, qui est la, la sécurité la sécurité et là je comprends que le premier blocage que j'ai c'est l'état d'insécurité l'insécurité financière que j'ai vécu quand j'étais enfant a déclenché un état permanent d'insécurité ça veut dire que en réalité en permanence je vais ressentir que comme si je suis dans l'urgence en permanence je suis dans une menace en permanence et donc euh, ça, c'est la, la première prise de conscience au niveau des blocages que, que, que j'ai remarqué. Et puis, dans cette exploration de qu'est-ce qui se passe véritablement pour moi, il y a une deuxième chose. C'est déjà, en fait, c'est même très intéressant parce que quand j'ai connecté que mon, mon, le problème, le pro, ce que j'avais besoin de déprogrammer, c'était cet état d'insécurité, c'est qu'effectivement, à un moment donné, on se pose pour écouter. Enfin, je me pose pour écouter. Et quand j'écoutais mon corps, je sentais presque les vibrations nerveuses. Je me réveille le matin, je suis dans un état nerveux. Je ne suis pas dans un état de sécurité et de calme. Et je me suis dit, waouh, en fait, le point de départ de ma journée, c'est l'insécurité. Le point de départ de toutes les actions que je pose, c'est l'insécurité. Mais en fait, c'est normal, que, ah, je, normal en fait que je ne puisse pas, c est, c est, je vois la résultante de ma vie, quoi. Et je me dis, mais c'est normal en fait. Je ne peux pas avoir un point de départ qui est cet état d'insécurité comme étant l'énergie racine de toute action, de toute intention, même si j'ai une intention de cœur. Ce n'est pas possible en fait. Donc ça, ça a été vraiment une grosse prise de conscience pour moi, et je suis vraiment heureuse de vous le partager. Je ne sais pas si vous, vous avez aussi pris conscience de ça pour vous. Et puis, il y a une deuxième chose aussi, ça c'est peut-être un état, le, le deuxième blocage que vous connaissez déjà, bien sûr, je pense que vous l'avez déjà exploré, ce blocage-là, et que vous avez déjà tenté de le déprogrammer, c'est l'insécurité, c'est la blessure de rejet. Mais dans, le ver, dans la version de l'insécurité, il s'agit de l'insécurité qu'on a de soi à soi, c'est-à-dire la difficulté que nous avons, l'insécurité que l'on ressent dans le lien qu'on a par rapport à soi-même, parce qu'on n'est plus en état de confiance avec notre propre présence. Et ça, c'est vraiment ce rapport avec soi, l'incapacité de rétablir la confiance va générer une autre couche d'insécurité. Et cette insécurité-là, elle va aussi générer la difficulté d'être en lien avec l'autre. Si j'ai de la difficulté d'être en lien avec moi-même, si j'ai de la difficulté à me mettre en confiance avec moi-même, c'est normal que je puisse euh, ressentir de l'insécurité par rapport à l'autre. Mais cette insécurité que je vais engrammer inconsciemment à l'intérieur de moi aura un impact sur le fait que j'attire les clients à moi puisqu'elle va s'imprimer dans ma vibration intérieure. Ensuite, du coup, ça va impacter la notion de recevoir. D'où la difficulté qui fait que je cours après les clients, je cours après l'argent. Et même si j'entends des personnes qui disent, ou des, des grandes personnes spirituelles qui disent bah, « Écoutez, il faut laisser les gens l'argent venir vers vous, il faut être tranquille », j'entends tout ça. C'est ok de dire « Ok, on va inverser les choses », j'entends tout ça. Mais malgré tout, vu que mon énergie racine, c'est cette insécurité, je ne vais pas pouvoir le faire. Ce dont je prends conscience, je ne vais pas pouvoir le vivre. Concrètement, c'est impossible. Parce que je chasse le naturel, il revient au galop. Parce que l'être humain est fait de programmation. Et si ma programmation intrinsèquement originelle est cet état d'insécurité, c'est le point de départ et c'est le point d'arrivée. C'est exactement ce que je vais vivre. Et donc, ça c'est aussi pour moi une prise de conscience parce que explorer la blessure de rejet, je l'ai déjà fait, mais sous cet angle-là de mon qu'il y avait une, on va dire, une défaillance chez moi dans, dans ma capacité à être en confiance avec ma propre présence, ça c'était waouh, ok, d'accord. Alors que moi je m'édite et tout, hein, mais c'est voilà, c'était là quoi. Et puis. En explorant ces deux blocages, par effet ricochet, je suis retombée sur un troisième blocage et j'espère que ça va vous aider aussi à, à, à voir qu'en fait, c'est une mécanique qui est en reliance. C'est vraiment quelque chose qui est, qui, est, qui est en lien, en fait. C'est-à-dire que vous allez avoir euh, le la... Attendez, tac. Hum. Et le troisième blocage qui est complètement en reliance, c'est la conscience limitée dans laquelle nous sommes. Et ça, c'est quand même le plus gros. Le... Et en fait, c'est vraiment, elles sont intrinsèquement liées. Ce n'est pas quelque chose qui est dissociable. Et moi, je réaliser que dans ma pratique auparavant, je travaillais la déprogrammation, insécurité financière et tout, mais il me manquait les ponts de jonction entre ces trois blocages pour justement installer quelque chose, installer une sérénité, une sécurité et une confiance, là, ici et maintenant, de manière concrète et aussi de manière pérenne dans le temps. Quand je parle de conscience limitée, je parle de quoi euh, On a une conscience limitée dans le sens où notre pouvoir de création est limité à notre dimension humaine qui fait que nous sommes dans une boucle que nous avons créée qui est que qu'on échange notre temps et notre énergie contre de l'argent. On est dans une notion de proportionnalité qui va nous enfermer. Et on se dit que dans cette conscience limitée, concrètement dans le quotidien, qu'est-ce que ça donne Ça veut dire que si je suis à mon cabinet, ça va marcher. Si je suis absente, je perds de l'argent ou je ne gagne rien. Donc on est dans une conscience limitée dans laquelle si moi je ne donne pas, je n'obtiens pas. On est dans une loi de cause à effet dans laquelle on est dans une conscience limitée de ce que nous sommes. La question qui s'est posée, en tout cas quand j'ai traversé ça, c'est de se dire comment je peux avoir une prospérité à travers un espace de sécurité, ça c'est sûr, Pardon. mais surtout quelque chose qui soit pérenne dans le temps. Et j'ai compris qu'il a fallu que je change vraiment cette mécanique, que je transcende cette conscience euh, limitée de l'humain que je suis pour que je puisse aller à l'étage au-dessus pour déjà, comment dire, me réapproprier cette conscience illimitée de ce que je suis pour pouvoir asseoir une, une, une prospérité ici et maintenant et de manière pérenne dans le temps. Donc je vais vous expliquer un petit peu plus en, en, en détail euh, de façon à ce que du coup ça me permet de pouvoir me dire « Ok, si là je vis une séparation, mon état émotionnel n'influe pas sur la notion de la prospérité. Il y a des choses qui sont stables et qui sont éternelles. Et nous avons besoin de nous réapproprier justement ces notions qui sont des consciences illimitées de ce que nous sommes. Et justement, justement euh, face à, à cette prise de conscience des blocages que j'ai eu, que je vous partage là, les trois blocages justement. Euh, j'ai décidé de me créer un programme. Et je me suis dit, bon, là, Armel, il va falloir dégommer tout ça parce que moi, j'ai envie d'autre chose. Et, euh, et je me suis vraiment fait cette promesse de ne rien lâcher, rien lâcher jusqu'à ce que j'obtienne euh, une transformation concrète. C'est assez intéressant quand même parce que la programmation va prendre 28 jours. Moi, je ne savais pas pour combien de temps j'allais partir. 28 jours, c'est un nombre qui est très symbolique en termes de reprogrammation neuronale et de transformation. Et pendant ces 28 jours, je vais me créer un programme progressivement pour intégrer ces trois notions-là, justement. Et j'ai compris qu'en en fait, il, aurait fa il va falloir mélanger les trois et non dissocier -les. ces trois notions, qui est rétablir la sécurité, sortir de... Sortir de l'état d'insécurité. Ça, c'est déjà la priorité. Ensuite, l'idée, c'est de rétablir la sécurité. Mais pour rétablir la sécurité en soi, il va falloir se connecter à cet espace illimité de la conscience. Donc, il va falloir exploser ce plafond de verre là dans lequel nous sommes. Et ensuite, à ce moment-là, naturellement, il y a quelque chose qui va se déprogrammer, quelque chose qui va s'ouvrir, au niveau de l'expression de votre art et donc pendant ces 28 jours c'est vraiment ces 28 jours de euh, comment dire de d'intégration pratico pratique et c'est pour ça en fait que j'ai euh, comment dire attends je regarde un peu mes notes si j'ai rien oublié Ouais, je vais un petit peu reprendre, parce que là, c'est vraiment important. Euh, la première étape que j'ai faite, justement, ce n'est pas la première étape ou autre, mais c'est vraiment un processus dans lequel je savais que la priorité, c'était de sortir de l'état d'insécurité pour installer un espace de sécurité. Ça, c'est la priorité. La priorité. J'ai compris que... Installer la sécurité ne peut pas passer uniquement par des pensées positives, parce qu'on peut croire en certaines choses, mais l'intégrer, l'imprimer en soi comme étant une évidence, comme étant euh, l'espace dans lequel on vit, la sécurité devient un espace dans lequel on, je vis vraiment, c'est autre chose, c'est autre chose. J'ai compris aussi que les intégrations qu'il y avait à faire, c'est quelque chose qui devait se faire progressivement, parce que notre mental est tellement formaté dans nos conditionnements passés qu'il fallait aussi corroborer avec pour que ça, se, ça, se, pour que ça lâche quoi, à un moment donné. Et il y a une chose, c'est que la répétition, maintenir son attention de manière concentrée, la répétition, ça a été vraiment en ma faveur. Mais je vois bien qu'un programme tel que celui-là est fait quand on est face à un blocage qui est profond, quand on a un blocage qui résiste. Parce qu'effectivement, à un moment donné, il ne faut pas lâcher la bride. Souvent, quand on entame un travail sur soi, on, on prend conscience du blocage, mais on ne maintient pas la reprogrammation assez longtemps pour que ça s'imprègne vraiment. Et pour que, en fait, ça s'installe assez pour que naturellement, ça puisse faire partie de votre vie. Bien sûr, bien sûr, on va être lucide, la vie est en permanence. Ça veut dire que la vie est faite d'événements inattendus, en fait. La, sé la sécurité n'est pas un espace qu'on peut créer de manière permanente. C'est impossible. C'est impossible. Parce que tout notre être est fait de mémoires des mémoires transgénérationnelles des mémoires de notre de notre passé de notre enfance de notre conception euh, des mémoires de nos vies intérieures vous vous imaginez de toutes ces mémoires qui sont là et dont on vibre intrinsèquement à l'intérieur de soi vous savez autant que moi que tout ce dont on vibre se matérialise ce qui veut dire que tous les événements de notre vie sans exception sont bel et bien les rés la résultante de ce que l'on vibre. Donc, des événements inattendus, on va les vivre quand même. Sauf qu'il y a une différenciation entre le fait d'avoir un état d'insécurité comme vibration dominante et avoir un espace de sécurité en vibration dominante. Ça change la vie. Ensuite, ce qui est intéressant du coup dans ce process, c'est que quand on installe cet espace de sécurité dominante, on a cette élasticité, cette flexibilité justement de « Ok, j'ai un événement inattendu, mais je sais comment faire pour ramener mon système nerveux à un espace de sécurité. Pourquoi » Pourquoi parce que j'ai appris pendant 28 jours que j'ai intégré en moi de manière euh, dans j'ai imprégné ça dans mes cellules et ça va devenir une habitude assez pour que ça devienne un réflexe inconscient de rétablir cette confiance que j'ai dans mon rapport avec moi-même pour que je puisse rétablir cette sécurité en permanence et là, ça vous amène à une autre réalité de vie. Les événements inattendus sont toujours là, mais vous les aborderez différemment. Et vous pourrez ramener votre système dans un espace de sécurité rapidement. En même temps, en même temps, quand la sécurité devient une vibration dominante, qu'est-ce qui se passe Vous allez d'abord la sécurité et donc la prospérité, parce que ça, ça va être une étape aussi qu'on va faire, que j'ai fait, pardon, c'est que j'ai encodé en moi, je me dis tiens, j'ai un espace disponible, je vais encoder en moi les codes de la prospérité. Alors je vous explique, la prospérité, contrairement à l'abondance, pour moi, en tout cas, c'est ma représentation de la prospérité, c'est vraiment la dynamique, une dynamique heureuse qu'on peut offrir à notre activité. C'est une dynamique de données et vous allez voir que tout naturellement, donner n'est pas un souci pour vous. <rire> mais surtout, la notion de recevoir. Comment je peux travailler ce muscle, augmenter ce muscle de recevoir pour que la prospérité puisse se vivre Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai encodé les codes de la prospérité, mais les codes de la prospérité, mélangés à un cocktail où la sécurité devient... La base de ma vibration intérieure, ça peut enfin donner une prospérité qui vient à moi. Les gens viennent à moi, l'argent vient à moi. Je peux me poser, je peux aller boire un verre, je peux m'autoriser à ne pas aller bien, je peux m'autoriser à vivre un moment émotionnel dans lequel je suis. Indisponible, mais vu que la sécurité a été implantée comme étant un nouveau référentiel parce que, la sécurité que je vais avoir va venir d'une conscience illimitée qui a été reprogrammée. Du coup, la prospérité se vit de manière illimitée. Ce qui veut dire que je casse, je casse cette boucle dans laquelle j'échange mon temps contre de l'argent proportionnellement pour inverser la vapeur ici et rentrer dans une mécanique dans laquelle je donne, et dans cet espace illimité, je vais recevoir en abondance. Et ça, ce programme, et ben, comme j'écris tout, tout ce que je fais, j'écris, parce que justement, mon intention, c'est de transmettre. Et je suis vraiment heureuse de pouvoir transmettre ce programme auprès de vous. Euh, que j'ai proposé, que je propose actuellement, qui est 28 jours pour rétablir la sécurité et la prospérité. Parce que j'ai vraiment à cœur de refaire le process en plus, parce que je suis vraiment contente et je pense que je vais même explorer ça à un autre niveau avec vous. Et aussi euh, de, de, de vous partager un outil qui, qui va vraiment transformer euh, votre rapport à vous-même déjà. Parce que quand on installe la sécurité, en fait... Euh, en soi on s'offre une liberté d'espace pour sa vie amoureuse aussi parce que quand on a cet objectif de la réussite euh, de la réussite, de la prospérité et de la richesse et que notre vibration de base est l'insécurité très vite, moi en tout cas j'ai mis ma vie amoureuse de côté ce n'est pas que je n'avais pas envie de rencontrer quelqu'un, mais il m'était impossible de créer de l'espace. Impossible. Donc, du coup, c'est la raison pour laquelle je rencontrais très souvent des hommes indisponibles, parce que moi-même, j'avais une indisponibilité dans cet espace de ma vie amoureuse. Donc, du coup, le fait de rétablir la, la sécurité, ce process m'a permis de… Aujourd'hui, je ressens, je me dis, mais ça fait tellement longtemps que je voulais ressentir cette vraie disponibilité je, je me suis dit mais avant je me disais que j'étais disponible mais ça n'a pas ce goût là en fait aujourd'hui je sais que le goût de la disponibilité c'est vraiment celui là parce que je peux m'absenter de mon poste et je sais que si je m'absente de mon poste tout va bien tout va bien et ça ça fait du bien donc dans dans et il y a autre chose aussi à, à, à, à justement dans mon partage, pourquoi je veux vous partager, parce qu'à l'issue de ce programme que j'ai fait sur moi-même, et j'aimerais tellement vous transmettre que ce soit le cas pour vous, c'est qu'avant, je me questionnais à chaque fois quand j'allais proposer un, un programme, est-ce que ça va convenir Est-ce que ça va plaire Est-ce qu'il y aura du monde euh, Mais il y a une chose, c'est qu'aujourd'hui, les questionnements ne sont plus les mêmes. Parce que, un, déjà, je ne me questionne plus, de mon intuition et ma créativité s'est ouverte, puisque aujourd'hui, grâce à cet espace de sécurité, je me laisse guider, je me laisse euh, inspirer, je ne réfléchis pas si… Non, j'avais envie de vous proposer ce programme, en 48 heures j'ai tout monté, je vous le propose. Il y a du monde, c'est bien, il n'y a personne, moi je le fais de toutes les façons. J'ai posé une date pour moi, en fait, pour, le pour reprendre cet instant, pour ancrer en encore et davantage, donc moi, je vais le faire. Donc, je, je, je rentre vraiment dans un état de, où je suis au cœur de ma mission de vie, de dire je suis là pour transmettre. Je peux faire enfin ce qui m'anime et pourquoi je, suis, pourquoi je suis sur cette terre, pourquoi je suis là, en fait. Et ça, c'est très réjouissant parce qu'on a cette, cette sensation unifiée de dire… Je, de, de la présence et surtout unifiée de tout prend sens dans ce que je fais et euh, et puis ça me fait tellement plaisir parce que du coup il y a une vraie dynamique et je suis très heureuse par exemple Lila je suis très heureuse de t'accueillir Isabelle aussi euh, et Delphine aussi parce que euh, voilà, je ne me connaissais pas euh, dans cet espace et, et vous êtes la preuve pour moi euh, de que voilà, des nouvelles personnes viennent à moi. Quoi. Et, euh, et Cécile, que j'ai déjà accompagnée, et Fanny, et ça, ça me fait très plaisir de, de ressentir que ma présence est utile. Voilà, ce que j'aime faire, je remplis ma mission de vie, je suis remplie de ça. Et puis je vois l'émulsion qu'il y a sur mes réseaux sociaux, les gens viennent à moi. Moi, je. Je suis heureuse de ça j'ai envie de vous partager ça aussi. Et, euh, et, et, et ça me fait vraiment, vraiment, vraiment du bien. Je me suis octroyée de partir en vacances, du coup, je suis contente. Mais je ne pars pas en vacances parce que j'ai besoin de me reposer. Je pars en vacances en étant, en étant dans la tranquillité que la prospérité sera toujours là. Ça change tout. Ça change tout. Donc, ça, c'est vraiment euh, le, le programme que je vous partage. Euh, et euh, le programme commence le 18 avril. C'est du 18 au 16 mai. Donc, vous avez compris, c'est un programme qui est pratique. On est dans la pratique. Donc, essentiellement, on va se voir deux fois par semaine, le mardi et le vendredi, de façon à ce que il y aura une partie théorique quand même, parce que... Vous avez besoin de comprendre, le mental a besoin de lâcher. Donc, il y a une partie théorique. La majorité de ce qu'on va faire, c'est de la pratique. Je vais vous aiguiller chaque chaque fois qu'on va se voir. Vous faites les exercices avec moi. Ensuite, vous pratiquez et on se revoit comme ça. Et puis, on, on réajuste à fur et à mesure. Donc, euh, voilà. Donc, il y aura huit séances de coaching collectif. C'est des méditations intégratives que je vais vous proposer. Euh, autre chose, euh, les replays seront à votre, à votre disposition si vous êtes absente. Voilà. Euh, c'est important pour moi que si vous êtes intéressé par ce programme, que vous ayez vraiment la disponibilité pour ces exercices. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps dans la journée. Moi, j'ai pris 5 à 10 minutes le matin, le midi et le soir. Mais c'est important de se sentir impliquer, que ces 28 jours soient une parenthèse véritablement, que vous puissiez porter toute votre attention sur ce qu'on va faire ensemble. Euh, ce programme est à euh, 333 euros pour les, pour les 28 jours avec les huit coachings. Je pense que c'est un prix qui est juste. Euh, et euh, et j'ai un cadeau à vous faire. Et euh, je me suis dit que j'avais vraiment l'élan de vous proposer, pour... et j'ai eu... Ça m'est venu comme ça, donc je vous le propose tel quel. Pour les cinq personnes qui s'inscriront, euh, les cinq premières personnes qui s'inscriront à, ce, à cette masterclass, qui, enfin, ce, ce programme de transformation qui commence le 18 avril, j'aimerais proposer aux cinq personnes inscrites, les premières, un coaching one-to-one -one avec moi. Voilà. En sachant qu'un coaching one-to-one, c'est quasiment le prix de, cette, de ce programme. <rire> voilà, pour vous dire. Donc, du coup, euh, ça vous fait un, un beau cadeau, mais je me dis comme ça, ça me permettra d'aller un petit peu plus loin lorsque euh, que vous avez besoin de, de déprogrammer et reprogrammer. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Euh, Peut-être que vous avez des questions. En tout cas, juste avant que vous me posiez les questions, c'est juste pour vous dire que... Euh, je crois que l'essence les, les, même de ce, de ce que je vous partage aujourd'hui, c'est pour vous dire, j'espère déjà que les trois, pro, les trois blocages qu a, que je vous ai partagés vous parlent et peut-être vous donnent une nouvelle piste déjà. Euh, et puis, euh, <rire> merci Dila, et puis, euh, et, et vous pourrez me poser des questions dessus, mais surtout, il y a une chose, mes amis, surtout, la prise de conscience de vos blocages, c'est une chose. C'est important, ok, mais ça n'est que le haut de l'iceberg. Si à un moment donné vous voyez que la prise de conscience vous stagnez, c'est qu'il y a un besoin d'imprimer, d'imprimer véritablement dans, dans, dans votre subconscient et dans vos cellules la, la nouvelle information et votre nouveau désir. Et ça, c'est vraiment. Un... Il faut, il faut, faut être... je dis il faut parce que c'est vrai, quoi. Ça nous demande de, de persister et de maintenir l'attention de manière concentrée jusqu'à ce que cette réalité, ce désir euh, souhaité soit réalisé. Donc en fait, c'est comme si c'est un programme où il n'y a pas d'alternative. Vous rentrez dedans, on ressort, la prospérité, elle est là. Est la sécurité, elle s'installe. Parce que pour moi, c'est l'objectif que je me suis offerte quand j'ai fait ce programme et je souhaite vraiment que les personnes qui s'y inscrivent dans la même dynamique et le même état d'esprit voilà est-ce que vous avez des questions du coup à... je veux bien oui dis-moi ça travaille également sur le transgénérationnel et le et le karmique quand il y a une euh, déblocage à ce niveau là Ce en programme fait, euh, non le, tu veux dire le programme que je propose oui voilà alors parce que je, je sais que j'ai des freins à ce niveau-là. Euh, ça m'a été dit. Euh, et que euh, déjà, mon projet de vie n'a pas été sécure dès le départ. Donc forcément, c'est engrammé. Voilà. Merci. Tu as résumé un mot. Tu as dit c'est engrammé. Ouais. D'accord voilà. Ça veut dire que tout ce qui s'est passé, vie antérieure, papa, maman et tout, tout est là. Ici et maintenant. Ouais. Ici et maintenant, tout est engrammé en vous. Ce qui veut dire aussi que ce qui est engrammé en vous donne cette résultante de vie, donne, oui. donne cette réalité de vie. Est-ce ouais. que nous avons besoin d'aller explorer dans notre passé euh, pour avancer Je pense que ça a été déjà fait. Donc moi, ce que je vous propose, c'est justement de se dire « Ok, on va faire l'état des lieux, suffit. » L'état des lieux suffit pour se dire « Ok, qu'est-ce qui est là ?» Qu'est-ce qui, qu qui est là présentement Mais en fait, présentement, ben, l'état d'insécurité devient votre et votre décor de vie. Mmh. Ça, c'est une réalité. L'état d'insécurité est votre décor de vie. On n'a pas besoin d'aller explorer pourquoi. D'accord L'état des lieux suffit. Ok. À partir de là, la question, elle est simple. Comment je sors de ce décor de merde comment je sors de ce décor qui ne me permet pas qui ne me permet pas un d'exprimer ma mission de vie et d'exprimer mon art librement comment je peux rétablir quelque chose qu'en réalité je ne connais pas que je n'ai pas encore ressenti puisque c'est carrément un espace inédit la sécurité c'est un espace inédit du coup mais comment je peux m'installer dans quelque chose Généralement, quand c'est nouveau, on se dit, je ne sais pas. Je ne sais même pas comment faire. Mais là, l'avantage, c'est que c'est comme si moi, j'ai exploré en Amazonie et j'aime bien, je me dis, ah, attendez, j'ai créé un passage, on y va ensemble. C'est un peu ça l'idée. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir justement rétablir un état, euh, un état nouveau qui est cet espace de sécurité qui va devenir ton décor, il que tu puisses, et tu vas voir que naturellement, quand tu es dans cet espace, tu dis, oh, c'est ça que j'ai envie de faire, tu le fais. Il y a beaucoup de coachs qui disent, laissez-vous inspirer. Oui, mais attends, je me laisse inspirer dans un décor d'insécurité, je ne me laisse pas inspirer dans un décor d'insécurité. Moi, j'ai envie, je ne peux pas en fait. Et même si je me laisse inspirer, mon inspiration et ma créativité vont être très vite entravées par, attends, est-ce que ça va plaire Attends, comment il faut faire donc, en fait, même si l'inspiration, elle est là, elle va être refoulée très vite pris par ce décor d'insécurité dans lequel votre priorité, ça sera quoi La survie. La survie. Donc, du coup, il, y a, il est sûr qu'on n'est pas dans une exploration d'aller voir les blocages un par un dans le programme que je propose Isabelle, mais davantage dans le fait de dire « Ok, là, on sait que c'est ça, on est dans un décor d'insécurité, on va sortir de ce décor Réinstaller la sécurité, vraiment, ça veut dire euh, ça veut dire tu, on, ressentir que cet état devient ta vie. Et puis à partir de là, euh, ben, à partir de là on a besoin, voilà, c'est des jonctions avec cette, on va dépasser cette conscience limitée que nous sommes pour qu'on puisse enfin se dire que quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive. La prospérité restera toujours là. Restera cool. toujours là. C'est, hey, coucou, on te dit, non, bienvenue, ça fait longtemps. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Après, effectivement, oui. le fait d'avoir le coaching en plus permet certainement d'aller voir un petit peu plus de manière pointueuse. Peut-être qu'il y a quelque chose à aller déprogrammer là pour que tu puisses euh, intégrer... Euh, plus facilement, effectivement. Je réponds à ta Parce question. Parce que sur le principe, c'est ouais. de la déprogrammation et derrière de la reprogrammation. Toujours. Voilà, hein, schématiquement. Ouais. Schématiquement, en fait, c'est de la déprogrammation et c'est de la reprogrammation plus, plus, plus, plus, plus, plus, plus. Parce que là où tu portes ton attention, crée ta réalité. Ouais, ça Donc, oui, ça c'est le plus. Oui, exact. Donc, c'est vraiment une question de focusing. Donc, en fait, on ne va pas travailler tant la déprogrammation parce qu'on va être focusing sur nos blessures. Nous, on veut être focusing sur une, la création d'une... Un, dont la base est la sécurité. Donc, la déprogrammation qu'on va faire, c'est plutôt une mise en place pour que ton mental collabore, collabore dans cette reprogrammation. Parce que dans la conscience illimitée... Vous savez que oui, je suis abondance. Tu dois, on le sait, on l'a entendu tellement. Et, la question c'est et. Donc en fait, ça serait bien qu'elle se manifeste. <rire> voilà, mais il y, y a une technique, il y, y, y a vraiment un process pour que, pour que ce dont on a conscience là, qui est véritablement notre nature profonde en plus, donc en fait c'est là. Vous avez fait déjà des méditations certainement avec d'autres personnes et vous dites « Ah, c'est génial, je c'est super, mais c'est jamais resté. » C'est normal. C'est normal. Pourquoi Parce que ça n'a pas été imprégné comme le comme vôtre. Ça n'a pas été imprégné comme vôtre. Et donc, c'est la raison pour laquelle la notion de la répétition pendant 28 jours va être favorable parce que c'est ce qui va vous permettre d'imprimer vraiment cette notion qui ne devient plus une notion, mais une réalité de vie pour vous. Tu travailles sur le, sur le nerf vague Je n'ai pas suivi tout le, tout le programme de, de Ludovic Leroux sur le nerf vague. J'ai juste regardé une conférence qui m'a créé ce déclic. Et j'avoue que euh, généralement, comme ça, moi, je, je ne... J'ai un tel besoin d'exprimer de, ma, ma créativité et mon art et mes processus que généralement, je ne regarde pas ce que fait la personne parce que j'ai besoin de me laisser inspirer par mon Merci. propre processus. Donc, en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai regardé une conférence. Ça m'a énormément parlé sur la notion de la sécurité. Et du coup, je ne sais même pas du coup comment lui crée et quelle est sa méthode. Mais... Moi, j'ai un attrait pour la neuroscience, j'ai un attrait pour la quantique, j'ai un attrait pour la métaphysique et du coup, je m'intéresse à certaines choses, mais je ne regarde jamais le processus des gens parce que moi, j'aime créer mes propres… parce que forcément, je les adapte avec, avec moi-même. Je vais juste allumer la lumière et je reviens. Donc, est-ce que je réponds Est-ce qu'il y a d'autres questions, du coup Est-ce qu'il y a d'autres questions pour vous Oui, vous du coup, j'ai une question par rapport à ces 28 jours. Et tous les jours, c'est une pratique différente ou c'est une méditation non. par semaine, non. du coup euh... Non, non, non. C'est vraiment… Euh, on va prendre… Euh... C'est pour ça qu'on se voit deux fois par semaine. C'est justement pour pouvoir réajuster oui. comment vous intégrer euh, le processus. Euh, mais en fait, vous allez avoir un exercice que vous allez faire pendant plusieurs jours, par exemple, du lundi au vendredi, pendant 3-4 jours. Après, on va changer d'exercice parce qu'on va on, progressivement, on va, on, vous allez avancer. Mais pour que ça soit efficace, pour qu'il y ait des résultats, c'est important que chaque intégration soit totalement, totalement installé. Totalement installé. Donc, il ne s'agit pas de répéter pour répéter. Non, non, non, non. non. Il s'agit de s'ouvrir vraiment à une nouvelle réalité que vous allez vous, vous offrir. Donc, c'est vraiment euh, on ne lâche rien. 28 jours, on ne lâche rien. C'est ça l'idée. On ne lâche pas tant que la sécurité n'est pas au rendez-vous. Pour moi, c'est impossible. C'est la priorité. C'est la priorité. Mais vous allez voir que vous allez être assez surprise parce que moi, je pensais que j'allais partir. J'étais prête pour partir pour un mois, deux mois, trois mois. Je me suis dit, je, je, je, 28 jours. Je dis, ce n'est pas possible. Et donc, je me suis dit, waouh, en fait, euh, c'est génial. Et puis après, poum, je me sens inspirée pour dire, maintenant, il faut transmettre. Alors que moi, je, ce que je vous dis là, je viens de le faire. Il y a pas longtemps, c'est là là là, c'est là là là là. Donc euh, <rire> jamais j'aurais fait ça avant. Genre je vais proposer quelque chose instantanément que j'ai fini, je veux dire ah non non, il faut d'abord que j'explore pendant des mois et des mois. Il faut que tu vois le résultat. Non en fait, j'ai une inspiration, je propose et en fait ce programme, je le mène toute seule. Ce lancement, je le mène seule. Je suis fière de moi. C'est et en fait. C'est tellement super de ressentir la joie et le plaisir. La joie et le plaisir. Okay. C'est est, on, on est, tellement chouette aussi d'entendre de, des gens qui disent Ah, mais euh, il ne s'agit pas de faire ces grandes phrases super jolies où on a l'impression, on regarde les gens et se dit Mais j'en ai marre de voir les gens réussir et pas moi. Mais en fait, ça fait du bien d'être au même stade qu'eux à un moment donné, de se dire eh, C'est bon, j'ai compris ce que tu es en train de me parler là. En fait, c'est ça. Il s'agit de ça. Il s'agit de ce process. Tu me transmets quelque chose, mais attends, il y a un cheminement. Il y a des fois, des transformations sont rapides. Et c'est correct. Il y a des fois où ça nécessite une persistance. Et c'est correct. La question n'est pas la persistance, la profondeur de, du blocage. C'est qu'est-ce que je veux Qu'est-ce que j'ai envie de m'offrir là pour moi Ici et maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de vivre Parce que tout est possible. La seule chose, c'est que ben, parfois, on a besoin de quelqu'un qui montre le chemin. Tu vois. Les exercices, c'est des méditations, c'est ça ou c'est autre chose ouais. qui peut être, être fait en mouvement en fait euh, ça, ça va être des méditations intégratives, c'est enfin, sûr. Okay. Et en même temps, ça va être aussi des exercices euh, de présence et de conscience aussi. Voilà. Ça va être aussi des exercices de cohérence parce que tout ce que vous, pouvez, vous voulez, tout ce que vous avez envie d'intégrer, la richesse et la prospérité vous demande d'incarner ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas dire je suis prospère ou je veux, c'est même pas je veux être prospère, je suis prospère et c'est même pas je suis prospère. C'est. C'est en réalité. Et en même temps, vous avez besoin d'avoir une attitude qui est cohérente à ça. Parce que si vous avez une attitude qui va à l'encontre de je suis pour Osper, mais vous agissez comme un pauvre, eh ben, tout ce que vous avez fait, ça ne sert à rien. Vous pouvez méditer une heure. Mais si la mécanique, la mécanique, parce que tout ça, c est, c est, vous créez une nouvelle boucle en fait. Vous êtes en train de créer une nouvelle boucle neuronale. Mais si vous avez une attitude qui est incohérente, qui contrecarre ce que vous avez intégré, ça sert, hein? vaut mieux prendre des vacances c'est mieux donc ça demande vraiment de, de mettre c'est pour ça que c'est vraiment une intégration euh, c'est minutieux quand même on, on, on fait les choses on intègre progressivement on intègre progressivement la première chose c'est déjà j'ai besoin de sentiment d'insécurité d'accord d'abord on fait que ça apaiser le sentiment de sécurité d'insécurité déjà je rétablis. Et progressivement, vous allez, OK, la conscience, comment je peux passer d'une conscience limitée à une conscience illimitée Eh bien, on va avoir un coaching ensemble, on va en parler. Je vais vous expliquer pourquoi, comment, comment ça se fait. On intègre. Moi, la théorie, c'est mise en connaissance. On intègre tout ce qu'on se dit et puis vous appliquez chez vous. Ça peut être des écritures. Ça dépendra parce que mon process que je vous partage, forcément c'est des grandes lignes, mais à chaque fois je m'adapte au groupe. Mais ça sera un programme actif, il faut le savoir, parce que vous allez investir cette attention pour vous. Vous allez juste investir cette attention pour vous permettre d'avoir accès à quelque chose que tout le monde a accès. Simplement vous, vous ne l'avez pas, implanter dans votre vibration intérieure, c'est tout. C'est tout, en fait. Mais dès lors que vous pouvez imprégner ça, ben, l'autre n'est pas plus que vous. Tout est là. Ça vient agir sur la notion de légitimité Complètement. Complètement, hein, ouais. Complètement. mais ça, c'est même pas la légitimité de ce que je fais. C'est à quel point, au combien. Oh, comment je vais expliquer cette sensation qui est tellement… Oh. Mais vous allez gagner bien plus que la prospérité hein, dans ce programme. Mais vraiment, hein. vraiment, mais vraiment, vraiment. Parce que la question de la légitimité ne se pose même pas presque par rapport à votre travail et ce que vous proposez, parce que vous allez vous laisser inspirer on parle de mission de vie. La mission de vie, c'est quoi On est au cœur de notre mission de vie quand le « ce pourquoi on est là » prend forme. ça en fait. Et vous savez ce qui est extraordinaire dans ce que je vais vous partager C'est que quand on se laisse inspirer, quand on, a, on est dans cet espace de sécurité, naturellement on est inspiré. Mais vous êtes inspiré par quoi La dynamique quantique de la vie fait qu'il y a une demande qui est là. Ce que vous allez exprimer dans votre art n'est qu'une réponse à une demande qui est là. Vous comprenez Donc ça veut dire, quel que soit ce que vous proposez, sachez déjà qu'il y a une demande. Et quand on sait qu'il y a déjà une demande, est-ce qu'on court après les gens Non. On ne vend plus un produit, on mais à jour que ça existe, on informe, naturellement, vous allez avoir une dynamique qui est celle-là. Donc, euh, alors, il y a aussi, par exemple, pour répondre à Delphine, il y aura aussi vraiment une nécessité de reprogrammer la notion de recevoir. Il y aura des exercices exprès pour ça. C'est impératif, impératif, impératif. Vous ne pouvez pas vouloir, c'est comme si vous dites « moi je veux recevoir en abondance et je fais des pensées positives. » Dites-moi « je veux recevoir en abondance. » Mais en réalité, votre espace de recevoir il est aussi petit que ça. Parce que vous êtes en espace d'insécurité. Et quand on est dans un décor d'insécurité, on veut tellement, on est dans une mécanique de survie qu'on va s'assurer notre survie en donnant beaucoup. On donne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais en réalité, votre espace de réception dans ce décor d'insécurité, il est aussi petit que ça. Alors que vous, vous voulez ça. Donc, il y a un moment donné où ça va, justement, ça, c'est ce qu'on va mettre en place ensemble. C'est un beau programme. Moi, moi, je me serais inscrite. Mais bon, c'est moi. <rire> je sais tellement. C moi, ça a été une révélation pour moi. Je me suis dit, mais waouh, ce programme. Je... Oh mais je me suis dit, mais toutes ces années où j'ai exploré la déprogrammation, j'ai cherché, hein, j'ai cherché longtemps en fait, c'est ça le truc. J'ai tellement déprogrammé telle blessure, déprogrammé telle, pan, euh, telle croyance, déprogrammé euh, sur l'argent, ok, fidélité, pacte de fidélité avec les parents, euh, argent transgénérationnel, ma difficulté de recevoir, ah je ne me sens pas légitime, ah voilà ce que je me raconte, voilà ma croyance de merde, et je travaillais blocage par blocage c'est comme si c'est vous voyez vous lancez les petites graines à, à la poule qui prend graine par graine quoi alors que vous êtes en train de dire attends peut-être que c'est l'enclos le problème <rire> c'est quelque chose qui est là mais qu'on ne voit pas moi c'était quelque chose qui était là mais que je ne voyais pas jusqu'au moment où je me suis posée puis je me suis dit bon là Merci de la séparation que j'ai vécue parce que ça m'a mis vraiment pointé du doigt que j'avais un pète au tasque. Quoi. Il y a un truc que je ne voyais pas. J'ai dit, c'est où mon problème Et je me suis posée, je me suis dit, bon ben là, ça va devenir ma priorité. Je ne vais pas travailler tant que je n'ai pas vu où est mon problème. Ah, quand tu poses une question, on me parle du séminaire de Ludovic Leroux, Neurosciences, Sécurité. Je n'ai même pas écouté le reste. Ce mot-là m'a suffi. J'ai dit, c'est ça mon problème. L'insécurité, c'est ça mon problème. Et je ne sais même pas comment lui, il le dépose et je me suis dit, je suis dans un espace et un décor d'insécurité. Ça ne va pas. Et puis en explorant, quels sont les autres blocages C'est ben, ce que je vous ai partagé. Les trois blocages que je vous ai c'est les blocages que j'ai écrits dans mon journal intime parce que pour moi, c'est des choses qu'on ne qu'on ne peut pas percevoir. C'est là, mais on ne les a pas transformés pour autant. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, ça vous parle ou pas oh Oui, moi ça me parle beaucoup parce que j'ai bien compris que quelles que soient les stratégies commerciales, par exemple dans l'entrepreneuriat, le plus beau programme que tu puisses créer, s'il n'est pas envoyé depuis un, un espace secure, merci, ça n'aboutira pas. Ce n'est pas une question de stratégie, c'est construire l'espace sécu de sécurité depuis lequel on, on est aimé. Complètement. Complètement. Mm -hmm. Complètement. Et on n'est pas égaux. On n'est pas égaux, évidemment. On n'a pas tous, le... on ne part pas du même… Bah non, c'est pour ça qu'il y a des gens, ils n'ont pas besoin de faire ce qu'on fait là. Ou ils sont pas Voilà. voilà. Euh, je vous remercie parce que si je suis là et que je vous partage, c'est que vous m'avez fait la demande dans l'invisible. Mmh. je vous remercie de ça je vous remercie de ça. nous sommes en connexion aujourd'hui et je vous rencontre je n'ai qu'une seule demande c'est de rencontrer ceux qui m'ont ceux qui ont eu la demande de ce programme c'est merveilleux non Isabelle tu ne trouves pas oui oui totalement totalement il n'y a ah, jamais ça. de raison c'est mmh. ça c'est mmh. ça mmh. moi tu vois le... je, je... c'est tellement confortable en fait de D'être dans un espace où euh, je peux m'autoriser à être malade, je peux m'autoriser à ne pas pouvoir, je peux m'autoriser à ne pas être là, je peux m'autoriser à partir en vacances, et tout va bien. Et ce n'est pas tout va bien, je le dis, mais au fond de moi, j'ai un état qui est stable, parce que je sais pertinemment, et je ressens pertinemment, et c'est vivant en moi que tout est là. Et donc c'est fou parce que pendant que j'ai intégré ça, j'étais dans cette période de ma séparation, d'où moi, je n'avais pas, pas activé vraiment mon travail. J'étais là. Mais... Quelqu'un s'est inscrit pour un coaching, une autre personne s'est inscrite pour un coaching, je n'ai rien fait. Et je me suis dit, observe. Mmh. C'est ça que je t'ai dit Delphine, dans l'état de présence, observe. Et j'ai réalisé que je pouvais complètement obtenir sans rien faire. Et je me suis dit, les gens, les, les grands coachs, ou les gens qui disent Tu peux obtenir sans rien faire. faire. C'est sympa. Je dis S'ils m'avaient dit que c'était ça qu'il fallait que je fasse, je l'aurais fait. Mais en fait, c'est ça, en fait, l'histoire. C'est que c'est une combinaison d'éléments que les gens vous parlent, mais il faut combiner tout ça. Il y a un moment donné, il faut combiner les notions pour que l'intégration soit cohérente. On ne peut pas intégrer quelque chose. Ah oui, ok, euh, euh, allez, euh, je suis dans mon canapé. Je... Non, mais attends, à un moment donné, dire. Moi aussi, j'ai envie de ça. Limite, c'est frustrant parce qu'on pratique et puis on n'a pas le résultat de, du Transat Morito et les gens qui viennent, quoi. C'est frustrant. Donc, ah, génial, génialissime parce qu'on comprend que c'est une combinaison. C'est une combinaison qui permet la magie et la transformation de l'insécurité à la sécurité et à la possibilité d'une prospérité illimitée. Waouh, merci. Là on y est. Là on y est. Là on y est. Et là tu dis ok, moi aussi j'ai droit. Voilà. Et ça fait du bien. Ça fait du bien de ressentir ça. Okay. Et moi, je suis très, très heureuse de vous partager ça aujourd'hui, mais si vous savez, parce que c'est mon premier, c'est mon premier, c'est ma prince. C'est ma prince dans cette énergie-là. C'est ma prince des programmes dans cette énergie-là. Oh, trop bien c'est moi ma première boom quoi moi je suis un... <rire> oui. trop vraiment moi j'aime beaucoup les thérapeutes qui créent des, en fait, des programmes et qui en premier les créent pour eux en fait ah oui ah, ouais parce qu'il faut, il faut, il faut aussi explorer les méandres ne pas proposer voilà. des choses sans avoir exploré dire ça ça marche pas ok ça ça marche ok enfin aussi on est quand moi, je les écris et que je les fais, je suis confrontée à des trucs, ça ne marche pas. OK, qu'est-ce qu'il faut que je revienne Il faut que je revienne dès le départ. Qu'est-ce qu'il faut que j'écrive Ah oui, il faut que je passe par là d'abord. D'accord. Ben maintenant, je sais que vous, vous l'avantage d'être accompagné, c'est qu'il n'y a pas de questionnement sur le cheminement. Parce que le cheminement a été déjà étudié, travaillé, euh, refait. Vous, vous êtes là, vous, vous le faites pour vous. Vous recevez le programme pour vous. Ça, c'est un confort, quoi. Mais après, c'est mon job. Hein. Je suis là pour ça. C'est ma mission de vie. Moi, j'adore créer. J'adore transmettre. Et j'adore aimer les gens que j'accompagne. Donc, voilà. Après, la, après le programme, qu'est-ce qu'on garde On garde les audios On, on garde quelque chose On garde le lien déjà, Isabelle, pour qu'on se en fait, moi, je vous donne tous les replays parce que avez... ça fait du bien aussi de... Comme ça, déjà, ça fait du bien de réécouter si vous en avez besoin. Euh... Et puis, euh, pour intégrer, pour aller... Moi, plus vous êtes prêt à pratiquer, plus c'est génial pour vous. C'est tout ce que je vous souhaite, vraiment. Donc, vous allez avoir tous les replays et puis... Euh... Et puis, voilà. Mais si les résultats sont là, on n'aurait devrait plus avoir à s'en servir. Comment <rire> Mais si le résultat est atteint, on ne devrait plus avoir à s'en servir. Oui, Ça sent... parfois, parfois, on a besoin de... parfois on a besoin de se rappeler aussi. Parfois on a besoin de... de, de... Notre présence n'est pas permanente non plus. La vie, elle est faite d'impermanence. Mais quand on a un événement inattendu qui nous frappe d'un coup et on reçoit cette décharge émotionnelle, on peut perdre la foi, on peut perdre la conscience à ce moment-là. Et ce qui va vous aider à ce moment-là, justement, c'est de revoir en disant, attends, je me rappelle, c'est là et vous allez voir que très vite, vous allez vous tranquilliser parce que c'est quelque chose qui est installé en vous. Très vite. Vous saurez faire, vous oui. saurez revenir à un espace de sécurité. C'est indéniable. Moi, je ne dis pas que ma vie, euh, il m'arrive rien. Non, c'est beaucoup plus stable. C'est sûr, puisque mon espace de sécurité est devenu l'espace de sécurité est devenu mon décor dominant aujourd'hui. Mais j'ai quand même des événements inattendus et c'est la vie. C'est comme ça, en fait, c'est et, et quand ça arrive, ben, OK, je, je me remets immédiatement dans un espace de sécurité. Mais en fait, ça ne m'empêche plus de vivre. Parce que je sais, en fait, et je suis tranquille. Je suis tranquille parce que je sais comment faire. Donc c'est pas, ça me pose pas de problème. Ça me pose pas, ça me pose pas de problème Pardon, vraiment. Mais c'est, quand il y a un truc désagréable. Mais on va dire que c'est facile. Ça rend les choses plus confortables et plus faciles. Voilà, c'est facile de revenir. C'est facile de revenir à soi. Il n'y a pas de, il n'y a pas de gros questionnement ni de grosses inquiétudes. C'est non en fait. Non, vous pouvez pas. Vous ne pouvez pas. OK. Je vais être obligée de vous, de vous quitter. D'accord. Merci. Elle. Merci. Euh... Moi, je, je, ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer le lien. Je ne sais pas si j'ai ton, euh, oui. ton mail, Isabelle. Oui, oui. Bah, forcément, puisque je me suis inscrite, je vais communiquer. Ouais. Euh, et puis j'étais euh, abonnée de toute façon à la, à la newsletter. Enfin, le, je reçois régulièrement des postes. Ouais. Voilà. Tu le vois le nice Ok, j'ai noté ton nom et puis comme ouais. ça je, je.. Donc le 18, c'est mardi. mardi prochain. Le 10, du 18 au 16. Et on se voit le mardi de 19h à 20h le soir. Et le okay. vendredi de 13h à 14h. Voilà c'est le rythme que nous allons avoir Ça être une bonne cadence pour pour que je vous accompagne si vous me posez des questions pour que la mise en application soit confortable pour vous Merci. Merci. Une des... est ce que tu as des questions euh, non moi non puisque je te connais déjà et je <rire> suis tu sais c'est les yeux fais... fermés, quoi. Donc ah ouais. <rire> Là, je suis en sécurité. <rire> donc, c'est pas... Voilà, j'ai ah déjà bah... fait des programmes. Je sais que tu nous prends par la main, que tu es là, tu es, tu es top. Donc, euh... ouais. j'ai pas de questions. <rire> Merci. Ouais, ouais, ouais. L'intégration, c'est vraiment ce qu'il y a au cœur de ce programme. L'intégration. Est-ce que je peux vous demander du coup avec quoi vous repartez par rapport à cette masterclass sur les trois blocages avec quoi qui vous parle du coup Fanny euh... qu'est-ce qui t'a le plus parlé euh, le fait euh, la notion de euh, des choses les trois ensemble et pas séparés non. en fait ça c'est j'ai déjà testé voilà. en séparé et ça marche pas oui, ça Merci. je trouve, euh, voilà. je trouve euh, assez intéressant et c'est nouveau pour moi le fait de, de le voir de cette euh, ouais. manière. C'est comme si on prend un cocktail et on mélange des quantités différentes des trois. Mm -hmm. Première intégration, il y aura une quantité différente des trois. Deuxième intégration, on augmente les doses d'un, on va diminuer un peu l'autre et puis c'est comme ça que ça marche. Mm -hmm. Et En fait c'est inséparable. on ne dit pas qu'on va travailler ça d'abord, non. Il y a toujours une interaction des trois, mais dans le cocktail, le dosage est différent. Mmh. Inséparable mmh. Comme notion. Mmh. Mmh. Merci beaucoup Fanny. Euh, avec quoi tu repars Isabelle du coup Ça rejoint euh, tout ce que tu as évoqué, je l'ai touché du doigt, y compris le côté rejet où j'ai mon cerveau qui est en constante vigilance mmh. pour euh, euh, pour être là, pour, pour, pour me faire accepter. Ouais. C est, c est, mais ce n'est pas quelque chose de conscient, évidemment. Euh, mais, mais ce cerveau qui est occupé sur cette action, euh, ça lui demande beaucoup d'énergie, que je ne mets pas ailleurs. Complètement. Complètement. Voilà. Donc c'est intéressant que tu mettes cet aspect-là aussi euh, dans tous les, les, avec les deux autres aspects qui sont, euh, que tu as évoqués. Et, et, et ça, je sais que euh, c'est très présent en, en, en moi et, et, et ça m'altère même ma, ma capacité de mémorisation. Ah ouais, complètement. Ah, mais ça me parle tellement. Ah oui ah, mais ça me parle tellement. Non, mais attends, c'est voilà. pas possible. Non mais c'est dingue en plus parce qu'à un moment donné, tu es comme un, la souris qui a envie de sortir de, du labyrinthe. Oui. Puis tu dis dis, moi aussi bon, j'ai envie de sortir. Puis tu essayes plein de choses parce que tu dis, c'est où, c'est où, c'est où ah. moi quand j'ai trouvé ça j'avais eureka quoi j'avais l'impression d'avoir trouvé un... <rire> je dit, mais c'est ça c'est ça c'est ça oh, quelle découverte oh, quelle libération quoi hmm. et, et comprendre que ça ça s'exprime pas que dans l'abondance financière ça s'exprime dans toutes les, les euh, dans l'abondance au sens large la prospérité au sens large dans mais... les relations euh, euh, en général aussi hein. mais en fait on, on... Ça s'installe dans une telle évidence que forcément même vous quoi vous allez ah oui c'est un nouvel état d'être complètement et en fait ouais. c'est presque vraiment c'est ça qui est pour moi aussi jouissif dans ce que je suis en train de vivre c'est que il y a beaucoup de choses que les gens disent et ça fait tellement plaisir d'y être c'est-à-dire là je là euh, je suis dans ma mission de vie là euh, je suis dans mon, son, dans mon centre, là, je suis unifiée. Et de pouvoir dire l'accessibilité à toute chose, l'illimité, et eh ben en fait, là, maintenant, là, je la touche. Ce n'est pas un concept à atteindre, c'est quelque chose que je vis, là, ici et maintenant, et que j'aurais oui. peut-être oui. besoin d'intégrer davantage. Et moi, aujourd'hui, je veux encore intégrer ça davantage, parce que hein, quand tu, tu trouves le trésor, tu as envie de le garder, tu de dire, ah oh ouais, c'est ça. Et, et, euh, mais au moins là j'ai compris le, le chemin qui m'y emmène vers l'accès à l'illimité mais ça, ça fait du bien mmh. ça, ça fait du bien, vraiment mmh. et aussi, tu, tu m'as parlé Oui, puis Lud... ça permet de, de baisser la garde complètement, mais tu m'as parlé, Ludovic Leroux mais aussi, moi aussi, je suis des, des colloques sur la métaphysique donc je pense qu'il y, y a aussi une, euh, la métaphysique dans la création de réalité avec des personnes qui sont vraiment passionnées de ça et euh, c'est pour ça aussi que je partage beaucoup, beaucoup euh, les, euh, les citations de Neville Goddard, parce que justement, c'est imprégné des techniques de Neville Goddard, que pour moi, je trouve super, mmh. vraiment. Ça, ça, pour moi, ça a tout changé. <rire> voilà. Juste avant de partir, on a des relations communes qui sont euh, Marielle Quiroga Ah, d'accord. Oui, et, et Alexis Kouache, voilà. Ah, d'accord, incroyable Incroyable, oh j'en suis suis ravie, j'en suis ravie, merci, ça me fait plaisir en tout cas ce contact, vraiment. Et toi Delphine, avec quoi tu repars Oui, alors moi j'ai beaucoup aimé ton image du décor de vie dans lequel il émane beaucoup d'insécurité parce que c'est vraiment ce que je vis aujourd'hui et le fait d'avoir effectivement les trois notions imbriquées. Et je n'avais pas forcément pris conscience à quel point c'était la blessure de rejet qui était euh, aussi impactante par rapport à cet état d'insécurité. Et c'est vrai que c'est vraiment ma blessure de très loin la plus dominante. Ouais. Donc, il voilà, y a quelque chose qui, se... voilà, qui prend sens en fait par rapport à ce que je vis aujourd'hui. Ah, super. Ah, moi, je suis ravie. Je suis ravie. Ah oui, oui parce que je me dis, je m'interrogeais pour qui, euh, à qui cette masterclass serait dédiée je suis heureuse que ça soit... Voilà, que ça... Oh. Vraiment. On est plus nombreux que cinq personnes hein, à être concernées. <rire> oui, mais complètement. Après, euh... Après moi, je, tu vois, je... Les gens ont besoin aussi d'une chose. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui veulent changer, mais ils ne sont pas prêts à investir leur temps et leur attention. Et je sais que c'est un programme qui demande du temps et de l'attention, et je le précise. Je, je ne peux pas dire ça autrement. Est-ce que vous êtes prêts à faire de ça une priorité parce que mmh. on peut pas sinon on va dire c'est c'est je suis claire avec ça donc du coup euh, je pense que immédiatement ça met vraiment le tri sur les personnes qui aspirent à quelque chose et les gens qui veulent transformer vraiment et concrètement qui sont prêts à s'investir pour ça mmh. Mmh. <rire> merci beaucoup en tout cas merci pour, merci. Euh, pour, pour et puis euh, merci vous enverrez le replay de ce qu'on a fait ensemble, ça vous permettra de revoir. Et si vous avez envie qu'on commence euh, de faire le programme avec moi et surtout profiter de profiter du coaching, euh, bah, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. D'accord. Okay. Au plaisir de se voir. À bientôt. Merci à bientôt. Oh, belle oh, fin de soirée à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Au, revoir. Au, revoir. Au revoir. Au revoir Delphine. Tu m'appelles Delphine. Hein. D'accord allez, allez, à bientôt.